Chers traders et investisseurs, mardi 21 mai, bonjour. Eh bien, écoutez, de nouveau ce matin, les marchés sont totalement à la merci des tweets ou nouvelles décisions en provenance soit de Washington, soit de Pékin. Comme cette nuit, les Américains, les autorités américaines ont décidé de desserrer l'étreinte envers le constructeur chinois Huawei. Les marchés reprennent légèrement des couleurs malgré une clôture américaine plutôt bien négative hier soir. Alors, rien de neuf sous le soleil. Comme d'habitude, nous naviguons à vue. Les swing traders doivent toujours patienter et s'abstenir de toute décision de fond. Je sais, ce n'est pas très agréable, mais en aucun cas, il faut choisir une direction parce qu'elle est introuvable. Et n'oubliez surtout pas que, une non-position est une position en trading. Donc, en plus de cela, la volatilité a tendance à s'apaiser et baisser, ce qui est un signal plutôt haussier. Et de ce fait, nous ce matin, nous avons réalisé trois trades gagnants sur 3, mais sans trop de volatilité, donc nous n'avons généré qu'une seule médaille. Nous verrons bien ce qui se passe cet après-midi avec les Américains. Nous vous souhaitons une bonne journée et de très bons trades.